Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à mes tatouages. Comme vous le savez sans doute ou vous avez pu le voir, euh, je suis tatouée depuis un petit moment euh, déjà. Mon premier tatouage c'était il y a 5 ans, donc ça commence à dater et aujourd'hui j'en ai un, deux, trois. 4, 5, 6, je vais y aller dans l'ordre et puis je vais vous en parler, je vais vous parler de pourquoi je les ai faits, qu'est-ce que ça veut dire éventuellement. Il faut savoir que moi j'ai une phobie des aiguilles, donc à la base le tatouage euh, ça me faisait très envie le résultat, mais j'avais vraiment très très peur de le faire. L'aiguille on la voit pas du tout, du coup ça m'a pas posé de problème, en général au début je regarde pas, euh, et ensuite je regarde et bon, il n'y a pas de souci Pour la douleur, ça dépend des endroits, ça dépend des gens, mais il faut savoir que moi je suis quand même quelqu'un de particulièrement douillet. Donc bon, quand je vous dis euh, ça fait pas très mal, c'est que vraiment ça faisait pas très mal. Pour ce qui est des prix je ne vais pas vous les donner pas parce que ça me gêne mais parce que soit je ne me rappelle pas parce que c'était il y a un bail soit parce que bah souvent j'en ai fait plusieurs en même temps et ensuite parce que ça dépend de là où vous faites tatouer et de par qui vous faites tatouer il y a des tatoueurs qui sont plus chers que d'autres il y a des villes qui sont plus chères que d'autres donc voilà tout simplement petit message quand même avant de commencer euh, je vais vous montrer mes tatouages mais je ne vous demande pas spécialement votre avis je ne vous demande pas votre avis sur la qualité du trait sur le dessin sur le rendu final des années après. Donc gardez vos commentaires du type, ah mais là ça a bavé, là faudrait faire une retouche, et puis le dessin là il est pas ouf, et puis blablabla, ni, ni, ni. je m'en fous. Commençons avec le premier tatouage que j'ai fait sur l'avant-bras. C'était en juin 2015 et euh, je l'ai fait dans un shop à Paris, c'était chez Abraxas euh, parce que j'avais un pote qui s'était fait tatouer euh, la semaine d'avant et du coup ça m'a poussé un peu à sauter le pas, j'ai pris rendez-vous chez eux comme ça et puis euh, c'était un tout petit motif et il n'y avait pas spécialement besoin de quelqu'un qui fasse un dessin particulier puisque ce sont juste quatre runes que j'ai dessinées moi-même et c'est en référence au livre des étoiles d'Eric Lom et en même temps un personnage de RP qui était prof de rune que j'ai joué pendant très longtemps et que j'aimais beaucoup. Et donc voilà, j'ai fait ça, c'est un tatouage que j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Je pense que j'ai bien réfléchi pendant deux ans avant de le faire pour être vraiment sûre que je le voulais et que j'allais pas regretter et que j'allais pas ne plus l'aimer au bout de quelques mois et je pense que c'est pas plus mal parce que j'ai eu plein d'idées depuis que j'ai eu 18 ans il y a plein d'idées que maintenant j'ai pas spécialement envie d'avoir sur ma peau donc voilà je suis pas mécontente d'avoir attendu pour ce premier. Alors niveau de la douleur euh, rien du tout. Je me rappelle que j'étais tendue et tout et il me faisait mais détends-toi et tout j'étais là et en fait j'ai senti le premier truc enfin plutôt je n'ai quasiment rien senti du coup je j'étais ah ok en fait ça fait vraiment pas mal euh, donc voilà ça a fait juste un petit peu plus mal quand il a repassé le trait puisqu'il l'a fait une première fois et puis ensuite il est repassé pour que ce soit un peu plus net et donc là je l'ai un peu plus senti, ça piquait un peu parce que voilà forcément la peau euh, était déjà euh, tatouée mais vraiment ça a pris 5 minutes, rien du tout après ça j'ai attendu bien 2 ans puisque euh, les prochains ça a été en février 2018 J'en ai fait deux d'un coup. J'ai fait le « Tant qu'il le faudra » sur mon bras ici. Alors ce n'est pas en référence à euh, mon roman, euh, c'est bien le slogan féministe « Tant qu'il le faudra »,« Tant qu'il le faudra » féministe. Et « Tant qu'il le faudra », le roman s'appelle comme ça parce que je cherchais un titre et j'ai regardé mon bras, il y avait écrit ça sur mon bras, je me suis dit « C'est bien ». Et du coup le livre s'appelle comme ça. Donc j'ai fait ce slogan féministe là et euh, j'ai fait ma Princesse Monoké ici. Et pourquoi Princesse Monoké Parce que j'adore Princesse Monoké, hein. voilà. Euh, des fois, ça va pas plus loin que ça. Et là, cette fois, ces tatouages, ils ont été faits par Jess. Son at sur Instagram, c'est la lapygmée, je vous mettrai le lien. Et donc elle tatoue à Paris, et donc j'avais mis des, des références de Princesse Monoké, de la position que je voulais, et je voulais ce style où tous les traits sont pas faits, quoi. Euh, c'est pas que c'est en pointillé, mais bon, voilà, c'est euh, esquissé si on peut dire. Donc voilà, elle est très jolie. Au niveau de la douleur, du coup, à l'intérieur du bras, c'était pareil que l'autre côté, quasiment rien. Pour onoké, ça dépendait des zones. La partie ici, franchement, ça allait, mais dès qu'elle descendait, là, sur les pieds, ou même euh, sur le côté, là, vers l'intérieur du bras, là, là ça, je devais un peu me crisper. C'était un peu genre... Ouh là là vivement que ce soit fini. Mais bon encore une fois c'était pas hyper long comme séance. Ensuite on passe aux tatouages que j'ai fait en novembre 2019, donc ils sont beaucoup plus récents. Euh, je les ai fait faire par Lika Lopex, euh, je vous mettrai encore le lien de son Instagram, il fait un super travail, j'adore tout ce qu'il fait. Euh, il est basé à Clermont-Ferrand mais après il se déplace parfois, enfin là en ce moment il se déplace plus parce que Covid-19, ou même vous savez, mais bon, dans l'idée euh, parfois il se déplace, et donc j'en ai fait trois d'un coup. J'ai fait le signe de Katniss dans Hunger Games euh, à côté du coup de Tant qu'il le faudra, en référence à la révolte, tout ça, vous savez c'est quand elle fait ça, et c'est repris après par la rébellion comme signe de ralliement. Donc voilà, il est très joli et il va très bien avec le temps qu'il lui faudra. La douleur dans le bras franchement ça allait, c'est juste quand il a colorié le pouce, bon voilà, là ça a picoté un petit peu plus. Ensuite on passe aux deux plus grosses pièces, donc il y a ici les baguettes magiques, vous avez la clé du saut sacré de Sakura et le cracordéon de Magical de Remy. Euh, parce que voilà j'aime beaucoup les magical girls, d'ailleurs j'ai écrit un bouquin euh, où il y a des magical girls, vous verrez bientôt je vous en dis pas plus. Et donc j'avais envie euh, de ce tatouage. Euh, ce qui a été compliqué ça a été de les placer sur mon bras de manière à ce que. Ça se défend pas trop quand je bouge le bras, surtout là où il y, bah, y a un croisement donc voilà c'était un peu, un peu compliqué de trouver la bonne place. Au niveau de la douleur, celui-là il m'a fait un peu plus mal parce qu'il va vers le coude là. Pareil ici là, quand on rentre vers l'intérieur du bras, la peau est plus... ça fait plus mal, donc la partie où il a dû faire toutes les petites billes dans le cracordéon, euh, c'était un petit peu plus douloureux. Après c'était pas au point où j'avais besoin de faire une pause, on les a fait tous les uns à la suite des autres, il euh, n'y a pas eu trop de soucis. Ensuite, le dernier, c'est deux vives d'or, donc euh, Harry Potter. Et pourquoi deux Bah c'est parce qu'il y en a un pour Harry et il y en a un pour Drago. C'est mon petit euh, tatouage de Harry euh, un petit peu cryptique Et donc celui-là, euh, ce qui était le plus douloureux, ça a été euh, les ailes. Ici à l'intérieur du bras et qui s'en vont un petit peu vers là, là. Euh, sinon, cette partie-là, franchement, ça allait. En plus, vous savez, c'est comme quand vous vous épilez et euh, la peau s'anesthésie un petit peu au fur et à mesure. Ben, il y avait un petit peu cet effet-là au bout d'un moment. Euh... Néanmoins, j'étais quand même contente que ça s'arrête. Et quand euh, il a fallu repasser sur cette zone et tout, j'étais un peu genre, non, pas encore, s'il vous plaît, stop J'en démarre <rire> mais bon voilà ça allait quoi. Donc voilà j'ai fait le tour de mes tatouages, je sais pas si c'était hyper intéressant mais bon moi ça m'a fait plaisir d'en parler. Si vous avez des questions euh, et que c'est assez rapide à répondre, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, je, je vous mettrai. Je regrette aucun de mes tatouages, je suis très content de la manière dont ils sont, de la manière dont ils évoluent dans le temps. Forcément les tatouages ça bouge un peu, ça reste pas euh, toute la vie comme le jour 1, mais voilà, j'aime beaucoup comment ça rend et évidemment je compte en faire d'autres, je ne sais pas encore quoi mais je sais qu'il y en aura d'autres. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Mettez-moi en commentaire si vous vous êtes tatoué, quels sont vos tatouages préférés, tout ça. N'hésitez pas, moi ça me fait très plaisir de vous lire. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de passer sur le tip pour regarder quelques pubs pour me soutenir et puis je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos.